Blonde. Génial. <rire> ah il t'en faut peu hein. Mais quoi J'avais pas de cheveux avant Oui oui oui, oui. sérieusement sérieusement Claptrap on a vérifié vraiment sa compétence d'action Non vraiment vraiment est-ce que vous voulez Oui <rire> Il me demande quatre fois de confirmer C'est quoi Strike Je me sens petit <rire> Je me sens petit <rire> Ça veut dire que je pourrais pas vous suivre dans les escaliers Non si euh, maintenant tu peux Vous <rire> savez que l'ancien Claptrap a oublié qu'il pouvait sauter Ah mais je donne des petites tatanes en plus de... Ah, je, je, je suis du coup footrap. Imposteur, un imposteur. Un Avec une d'en Je suis pas niveau 2, je peux rien faire. Il me manque un petit ah, Je peux vraiment rien prendre. Je contrôle Jack, je suis à l'intérieur de lui. Et du coup, je ne peux pas interagir avec lui. <rire> ah, je viens le high five. Oh là, elle, a pris, elle en a pris un petit peu, elle. <rire> euh... Depuis quand Depuis quand euh... C'est pas moi. Si je me baisse, je me ressemble à quoi Euh. À... Je ah. faire du non, oui, c'est possible. Là, tu vas passer de masochiste à salut. Cette... Oui, Vous noterez quand même que tout est raconté par Athéna alors qu'elle est pas là. Tu Mais as après... tout vu Oui, j'ai tout vu. <rire> De la saison 1 à la saison 7. Ah, Non! Ah, j'ai compris comment faire pour gagner de l'XP. Bourrez, s'il vous plaît. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air drôle Je comprends rien du tout. Mon interface est en train de lancer la lambada. Faut que je vise un peu au pouvoir quand même, ça serait pas inintéressant. Alors, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Malware, vas-y, fouette le. Oh oui, ça <rire> de Clipshit et wolf de Clipshit, Ça va faire beaucoup de clipy dans le coin quand même. <rire> Attends, si toi tu te plains <rire> qu'il n'y euh, ait pas assez de gus. Je vais de la fenêtre, je ferai de la fenêtre, je ferai de la fenêtre. De toute façon, on est tous des robots ici. Don't think about the great thing. Si, si, pense aux raisins. Tout, tout, tout, tout, tout. <tousse> Ça va, l'état de viande C'est génial, on fait des super sauts ici. Ça s'appelle la gravité réduite. Parce que tu pars un peu tout seul là Oh mais surtout que ça a l'air dangereux parce que ça me fait chauffer les fesses. Tu peux faire pas Je vais aller ramener, il s'est embué, il est perdu. Voilà. C'est moi, je crois que j'ai balancé une grenade. Hey Wilhelm, hello, you want to come to the moon and hunt a ball for me? No. I'll pay you a couple million dollars. OK. Good memory. Claptrap, start boot up sequence. Directive 1, protect humanity. Directive 2, obey Jack at all costs. Directive 3, dance. No, no, no, no, cancel Directive 3. Amazing Directive 3. Freaking hate that guy. A voice modulator may cause some pain over the next two or three decades. <mad my, My contract will be up by then. I got to talk like Jack for the next day. Hey, ah, parce que c'est pas un clone en fait, c'est juste qu'il une Hi, I'm Jack. You're uh pretty atrocious. Work on your delivery during the shuttle ride. Uh what now? Your presence has been requested on the moon. Bad claptrap activé. bouclier plein santé pleine copain est ni présent. OK, ah d'accord, je commence à comprendre comment ça marche ce truc. Ça va être insupportable ça pendant les prochaines 40 heures hey, cat, cat, cat. <rire> Ali Ali qui Ali <rire> <met> le feu <rire> non mais déjà ah non mais oui je me dis pourquoi je peux pas ramasser l'air mais oui parce que ça ne sert strictement à rien Euh, je me suis accroupi sur le truc, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. Hello, je suis en train de faire bugger la caméra. Et du coup, faut peut-être que je change mes pneus moi man. C'est les suspensions qui doivent prendre la 4 un... <rire> Ça me donne l'air imposant. Ah oui, euh... Ouais... Ah, ah, ah. Je presque attrapé. La no what do you les was... gens nice. a avait un nommé Flamey, qui et a Janie. Elle a face. Now there's no trace of the Cragan who dared such cockamamie. Well, I didn't know the Cragan created Cragons. Also, you scare me. Flamey tore a two legger up pretty bad, and Baby Cragan killed another one. Then Baby Cragan ran away like a little Euh, qu'est-ce que c'est ça Mais ça sert à rien, ça. Mmh. Ben si, c'est ce qui te sert à voler et à faire du slam. Par contre, j'ai évité le random trap parce que oh, ça a l'air vraiment galère. Puissant mais galère. On part devant en haïssant. Mmh. Ah pardon, je mettais mes points. Oh. Il y a un confirmeur de livraison là. Ah, y Il y a un quoi Il y a un ennemi aussi. Ah non. J'ai rien fait. Non. Faites de la limonade! Comment j'ai fait pour monter? Holy partner! Je <rire> suis en train de douiller, j'observe. Oh zut, je crois que j'ai marché sur la plateforme pendant la cinématique. Où est-ce que je suis Je suis pas du tout bon endroit Voilà, très bien. On lui l'un des coups dans les testicules, mais ça sert à rien. Il se casse. Ah mais c'est le mini claptrap en fait qui fait de la musique. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est la radio Non ah oh, J'ai mal calculé mon saut de 10 cm Ah oui bah ton échelle c'est sûr que ça fait une grosse différence. Hein. Oh. J'arrive! Non mais qu'est-ce que tu. Bon, on descend Bonjour monsieur! Il s'ennuyait tout seul! Yeah, oh. oh. oh. oh. oh. oh. Il y a un dick! dick! Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et moi, et moi, je suis et tout moi, petit, je devrais pouvoir rentrer Oh, il y a des voitures. <rire> euh, on a perdu du monde. Tiens, oui, on a perdu. Bah, on a perdu deux personnes. <rire> on a perdu nos passagers. <rire> <rire> je sais que je conduis mal, mais quand même. C'est un mur, ça. Alors, bah, Borderlands, <rire> The Precicola, a cessé de fonctionner. Ah ouais. Oh bah merde une fois ah que c'est pas nice Ouais y'a pas de problème, regarde, j'ai ah, l'impression d'aller... Oh ça marche impeccable Hop Euh... Je vais essayer... <rire> <rire> Mais comment tu te gares je, j Ah c'était pas une bonne idée ça Ouais ça c'est pas une bonne idée là. <rire> Ok je la balance dans la lave. Attention, ça va larguer Oui, Ça va pas explosé. Mais, mais Bordeaux, c'est une petite ville, c'est pour ça qu'il n'y a pas Internet Le coffre Le coffre Le coffre Le coffre You're a very rude, Mother Trucker You're Mais j'ai dit canard Oh! Princesse Leila. A tout le monde! Oh, Serrez-vous les gars! <rire> faut se serrer! Oh, nice quand tu veux! Oh. Rentre dans la salle de bain. Mais quoi qui ouais. Mais il faut rentrer dedans non? Je crois qu'Ané c'est mort. À... Pourquoi tu m'as provoqué un duel Je <rire> fait, tout le monde tout le monde. Ah elle a trouvé la cabine d'essayage, c'est foutu on en a pour deux heures là. Oh j'ai Quoi Inabordable, pourquoi inabordable j'ai toutes mes clés Pourquoi j'ai pas le droit à mes clés Pourquoi j'ai pas mes clés d'ailleurs Oh Bro, oui Ah bon Oh et... Alors pourquoi est-ce qu'on leur raconte l'histoire vu qu'ils ont la lettre au courant Sorry, but we're out of the vault hunting to game. Too many tentacles. Tentacles, eh <coughs> Ah Looking at me What does he need I, um, Helios, doll attacked, jamming signal. Jeez, you're really pretty. Can I get a bloody refill What are you doing? You work here. What? Nah! I just look like that guy. I'm in off the street. Right. Two minutes, then you're off your break. Attends, regarde. Est-ce que celle-là est, est bien? <rire> <rire> non, ça n'a pas l'air. Est-ce que est-ce que celle-là est, est mieux? <rire> Encore? Oh yeah. devrais mentioned the turrets. You'll need to destroy them. C'est bien de prévenir après coup. Also, status updates, still getting shot at. So if you wanted to hurry, that'd be cool. <rire> ça, ça fait une heure qu'il s'est mitraillé Hello, Hey Whoa What are you doing mm. What are you doing in here I know a way out, but I ain't... Mm. Won't. Show it to you, unless you promise not to tell anyone what you saw here. I promise, and I am incapable of lying. Deception.exe successful. Mm. On va pas aller très loin si on la bloque. Quoi Nice. Ou dévoré par des bandits Ah, faut peut-être prendre un peu d'élan, je crois. Ah. Le cul droit. Le clic 3 ça lance une roquette. Et et la ça fait. Vu euh... venez hein Oui Ah oh non, c'était pas tombé du bon côté Merci Il me lancer la bagnole. Oh. Attends, on va encore faire bugger le jeu comme ça. Donc. Ah oh bah merci j'étais mal garé. Quoi Quelqu'un peut quand même me dire ce que c'est que la hanche. Ah ça fait mal au doigt. Euh... Sans <rire> shot, Mais... 260, 200 203 Après c'est 211